Bonjour à tous. Et eh bien voilà, c'est le grand jour. Au moins pour moi, et puis peut-être pour certains qui parmi vous me suivaient depuis plusieurs semaines et avaient visionné les vidéos dans lesquelles je vous présentais quelques concepts fondamentaux de cette formation. Aujourd'hui, lundi 27 avril à 9h, les inscriptions pour la formation en ligne Communiquer efficacement sont ouvertes. J'en suis très heureux. Tout est prêt pour vous accueillir. Je vais donc enfin vous donner le déroulé, le contenu de cette formation. Première chose, cette formation s'articule, se, se construit en six grands modules. Premier module, toute communication est influence, communiquer c'est influencer. Je reviendrai en détail sur la différence qu'il y a entre euh, communiquer pour transmettre des messages et communiquer pour embarquer son public. L'idée, vous le verrez, c'est vraiment qu'on assume son objectif et que... Euh, il y a une différence fondamentale entre influencer et manipuler. Je reviendrai aussi sur le, la règle fondamentale pour moi en matière de non-verbal, qui est la règle des 70% dans la cohérence entre verbal et non-verbal. Deuxième module, euh, comment préparer sa prise de parole Alors là, évidemment, je vous en ai déjà donné quelques éléments dans une des vidéos de présentation de la formation, mais là on rentrera dans le détail et je vous donnerai les quatre règles qui, pour moi, sont essentielles pour construire un objectif. Et une fois qu'on a l'objectif, comment est-ce qu'on reste concentré sur l'objectif plutôt que sur l'itinéraire Et donc, comment est-ce qu'on est capable d'improviser Troisième module, ce que certains appellent la gestion du stress, et que moi j'appelle comment passer du stress au track. Le track étant une énergie positive qui va vous porter, et aussi vous aider à porter votre public vers votre objectif. Quatrième module, laisser votre corps parler. Là, l'idée... C'est euh, que vous appreniez à hiérarchiser, à prioriser tout ce qui, euh, dans votre corps, sert à communiquer, vous aide à euh, atteindre votre objectif avec votre public. Et le but de ce module, c'est qu'à la fin, vous disiez, bon, eh ben, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air, euh, je me faisais toute une montagne. Finalement, il y a des choses importantes, mais ça, je les ai déjà dans le magasin. Et puis, il y en a d'autres qui sont secondaires, sur lesquelles je pourrais progressivement euh, progresser, mais bon, on ne va pas s'en faire une montagne. Euh, cinquième module, conduite d'entretien efficace. Là, euh, je vous propose une manière de séquencer votre communication, votre échange avec une ou plusieurs personnes, de manière à assumer votre objectif, découvrir les leviers euh, qui sont chez l'autre et qui peuvent vous permettre de l'embarquer vers votre objectif, puis proposer des choses par rapport au levier que vous aurez découvert, éventuellement répondre aux questions, s'il y en a, il n'y en a pas toujours, et enfin, comment conclure Dernier module, un module d'exercice. Là, l'idée, c'est sur deux vidéos que j'ai choisies, évidemment, euh, de manière à ce qu'elles soient euh, rigide d'enseignement. Donc, au travers de deux vidéos que j'ai trouvées euh, dans le monde réel, que vous puissiez exercer votre œil, euh, utiliser tous les outils que vous aurez appris au cours de cette formation, et proposer des euh, améliorations à ces orateurs. Et bien évidemment, moi, je vous ferai des débriefs. Enfin, une conclusion dans laquelle vous aurez encore un certain nombre de matériel. Alors, ça c'est le plan. Dans le contenu, en détail, vous aurez euh, de mémoire, je crois que c'est 44 séquences vidéo. Aucune d'entre elles ne fait plus de 6 minutes. C'est une des choses les plus essentielles pour moi, c'est que ce soit rythmé, fun, ludique, que vous n'ayez pas l'impression d'être en face d'une télé des années 50. Donc, aucune vidéo ne fait plus de 6 minutes, mais au total, vous avez plus de 2 heures, je crois pas loin de 2h20, de vidéos de formation. En plus de ça, vous avez une quinzaine de bonus. Alors, à la fois des bonus qui complètent ce que je suis en train de dire, des bonus qui vous apportent des éclairages euh, sur des points intéressants pour la communication, mais pas directement euh, liés à ce que vous êtes en train d'apprendre. Et enfin, des bonus où euh, je remercie les personnes qui euh, m'ont fait des demandes en amont de cette formation. C'est des bonus que euh, j'ai rajoutés et des bonus qui sont liés à des questions vraiment très précises, comme par exemple, comment traiter des publics difficiles ou euh, comment euh, utiliser cette méthode lorsqu'on est à distance que ce soit téléphone, visioconférence, etc. Donc, des vidéos, des bonus, des quiz. Alors, les quiz, euh, en général, moi, ça m'agace parce que j'ai l'impression qu'on ramène à l'école. Ce n'est pas du tout, du coup, comme ça que je les ai construits. Les quiz, vous verrez, c'est une manière à chaque euh, fin de module de vérifier si vous et moi, on est au clair sur les concepts et en plus, j'avoue, de vous apporter encore un peu plus de matériel euh, pour continuer la formation. Qu'est-ce que j'oublie Des vidéos, des bonus, des quiz, un exercice final un peu dense. Ah oui Formation en ligne ne veut pas dire formation en solitaire. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous inscrivez dans cette formation, vous verrez que sur chacun, chacune des séquences, il y a en haut un onglet qui s'appelle « Discussion ». Si vous postez quelque chose dans cet onglet, instantanément j'en suis prévenu et je vous réponds. Ou bien d'autres personnes inscrites à la formation vous répondent. C'est ça ce que j'adore dans une formation en ligne, c'est qu'on peut bosser à plein en étant très éloigné et pas forcément exactement en même temps. J'allais oublier, plusieurs personnes m'ont dit qu'en plus dans cette formation, ils auraient besoin d'avoir à un moment un lien direct avec moi. Alors, j'ai décidé d'organiser trois webinaires euh, au bout de deux semaines, au bout de quatre semaines et au bout de six semaines après euh, le début des inscriptions. Donc, si vous vous inscrivez, vous recevrez des liens sur lesquels vous pourrez vous inscrire pour participer à des webinaires. Ces webinaires, ce sera l'occasion pour nous d'échanger sur vos questions, bien sûr, vos exemples, vos mises en situation, des choses que vous avez testées, des choses que vous avez appréciées, des choses sur lesquelles vous voulez approfondir. Bref, quelque chose, une sorte de, de, de, de conférence à distance, mais dans laquelle vraiment on sera au plus près de vos attentes. Tout ceci restera disponible pendant un an, à partir du moment où vous vous inscrivez. Pourquoi un an Parce que de ce que j'ai pu voir sur les formations en ligne, au bout d'un an, vous, il y a peu de chances que vous ayez encore envie d'y retourner. Et moi, en tout cas, il y a de très fortes chances que j'ai fait une euh, nouvelle édition de cette formation. Et donc, l'idée, c'est de ne pas continuer à rester avec des formations qui durent comme ça, euh, des, des anciennes versions. Donc, vous vous inscrivez, c'est pour un an, et vous avez accès à tout ce que je viens de décrire. Bon, il va quand même falloir à un moment que j'aborde une des informations essentielles. L'information essentielle, c'est que le prix de cette formation est de 197 euros TTC. Les personnes à qui j'ai fait tester cette formation m'ont dit... C'est un bon prix pour euh, tout ce que tu as mis dans euh, cette formation. Un certain nombre m'ont dit, tu devrais faire payer plus cher parce qu'il y a quand même énormément de matériel dans cette formation. Peut-être que dans de plus prochaines versions, j'augmenterai le prix. Pour l'instant, moi je pense que euh, bah, c'est aussi une manière de reconnaître euh, les gens qui me font confiance pour la première fois. Et donc, le prix est de 197 euros TTC. De toute façon, vous savez quoi Savoir si c'est le bon prix, il ben, n'y a que vous qui pouvez le savoir. Donc, deux choses. Première chose, quand vous allez cliquer sur le lien pour vous inscrire. Avant de vous inscrire, vous allez avoir accès à tout le plan de la formation. Et vous verrez, il y a pas mal de vidéos, pas mal de séquences que j'ai mis en aperçu gratuit. Comme ça, ben, vous pourrez vous faire une idée euh, la plus éclairée possible. Et pour que vous puissiez me faire confiance de la manière la plus détendue possible, voilà ce que je vous propose. Une garantie satisfait ou remboursé pendant 7 jours. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous inscrivez et sur les 7 jours qui s'écoulent à partir de ce moment-là, à n'importe quel moment, vous m'envoyez un mail et je lance le processus de remboursement. C'est sans condition, vous n'avez aucune justification à me donner, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, même si vous n'avez pas démarré la formation. Ça vous regarde ça ne me regarde pas. Moi, l'engagement que je fais, c'est instantanément, je clique dans le système et ça lance le processus de remboursement. Voilà. À confiance, confiance et demi. Une dernière chose. L'inscription ne sera possible à cette formation que de aujourd'hui, lundi 27 avril, 9h, jusqu'à vendredi 1er mai, minuit. Après, les inscriptions seront fermées, vous ne pourrez plus vous inscrire à cette formation. L'idée pour moi, c'est de euh, créer une première session avec des gens passionnés, des gens qui ont envie d'apprendre des choses sur la communication et de découvrir et pratiquer des outils qui leur permettent de rendre cette communication efficace. Nous sommes dans une période très particulière. Euh, nous avons été enfermés pendant des semaines. Moi, mon idée avec cette formation, c'est de repartir dans une énergie positive, de repartir dans une nouvelle dynamique. Nous ne savons pas comment euh, va se dérouler notre vie demain. En tout cas, une chose est sûre, avec cette formation, moi j'aurais fait le maximum pour vous proposer des outils qui permettent de redémarrer du bon pied. Alors voilà. Je pense que je n'ai plus rien à vous dire. À partir de maintenant et jusqu'à vendredi prochain, 1er mai minuit, inscrivez-vous. Rejoignez-moi. Démarrons-en.